Marita Solidaria. Nous sommes un OSBL, organisme sans but lucratif, engagé envers les peuples autochtones oubliés d'Amérique Latine qui vivent dans l'extrême pauvreté. Nous en appelons à votre solidarité pour que vous souteniez notre action qui vise à réunir des ressources pour financer des cantines dans des communautés wichis du nord-ouest de l'Argentine, durement frappées par une crise humanitaire à cause de la pandémie du coronavirus. Cette pandémie a aggravé le problème du manque de nourriture, d'eau potable et d'accès aux services de santé que vivaient déjà ces communautés au quotidien. L'Argentine est paralysée par le confinement et l'aide alimentaire de l'État tarde à arriver dans la région. Par conséquent, les décès dus à la malnutrition augmentent chez les enfants wichis. Action au Québec, l'objectif de Marita Solidaria nous voulons fournir un soutien régulier à cinq cantines établies dans autant de communautés pour qu'elles puissent nourrir les enfants au moins une fois par jour avec des aliments de base. Nous avons fait un premier don pour des achats de nourriture assurant quatre semaines d'approvisionnement, mais notre grand défi maintenant est de faire en sorte que ces cantines restent ouvertes pendant la pandémie. Si petit soit-il, votre don rend cela possible. Appuyez Marita Solidaria. Grâce à votre générosité, vous aiderez à garantir le respect du droit fondamental à l'alimentation des enfants WICHI. Nous vous informerons régulièrement sur les réseaux sociaux de l'évolution de ce projet humanitaire. Unique ou récurrent, et quel qu'en soit le montant, votre don est très précieux.